Comment j'ai fait grandir mes collaborateurs Bonjour à tous euh, Une vidéo un peu différente de d'habitude. Là aujourd'hui, normalement on parle de sport. Là aujourd'hui, on va parler entreprise avec un entrepreneur qui est rentré dans le programme pour le sport et qui euh, finalement derrière bah, m'a envoyé plusieurs de ses collaborateurs sur des dépolarisations et finalement on travaille maintenant avec entreprise sur du long terme. Donc salut Christophe, la forme Salut Pierre, ça va, va Impeccable Ok cool, du coup toi tu es rentré dans le programme High perform Academy bah, pour le, le vélo on a déjà fait une vidéo là-dessus euh, si tu ne l'as pas vu, bah, on va la voir tout de suite euh, et du coup, euh, comment dire, toi tu, bah, on a travaillé ensemble tu as vu les effets dans ton entreprise et puis tu te dis, allez, je vais t'envoyer trois de mes collaborateurs donc euh, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que la dépolarisation, qu'est-ce que le programme même euh, t'a fait découvrir et que tu as été utile dans l'entreprise ou du moins pourquoi tu as décidé de, de m'envoyer tes collaborateurs En fait, c'est très simple. C'est vrai que je suis rentré par le biais du sport dans ton, dans, ton, dans ton programme. Mais ça fait longtemps que, que, que cogite en moi et vibre en moi un effet, un effet grandissant pour ma boîte, dans le sens où j'ai toujours voulu faire grandir mes collaborateurs. Parce que pour moi, un patron heureux, ce n'est pas un patron qui fait tout, mais bien au contraire c'est un patron qui arrive à guider et, euh, et, et, et d'ailleurs pour reprendre ton expression l'important euh, c'est ce que tu deviens c'est pas ce que tu fais mais c'est ce que tu deviens et ça pour mes collaborateurs c'est carrément vrai euh, et j'aime pas j'aime pas ou j'aime bien mais j'aime pas d'avoir des collaborateurs malheureux et j'aime bien d'avoir des collaborateurs heureux et c'est ce qui me fait vibrer moi aujourd'hui aujourd'hui quand j'arrive au boulot j'ai besoin d'avoir des gens épanouis hmm. qui aiment ce qu'ils font ils ont cette fierté d'appartenance qui mmh. voilà c'est pour, pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai une entreprise de 20 personnes une pme de, dans, dans le registre du bâtiment et donc j'ai une assistante j'ai un conducteur travaux et un associé que, que j'avais envie de faire grandir et puis et puis ils sont rentrés dans le programme et encore une fois là la, la, la belle surprise euh, dans le sens où il y en a surtout un où, par exemple, je pensais qu'il euh, qu était bien dans ses pompes, qu'il n'y avait rien à changer. Et, et bien au contraire, c'est euh, là où il y a le plus de changements pratiquement. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, ils deviennent eux-mêmes. Et donc, ils prennent, ils prennent leur place au sein de l'entreprise telle que moi, je leur donne. Et comme je suis plutôt euh, facile d'accès, c'est-à-dire moi, euh, allez-y hein, moi, je dis toujours, dans mon entreprise, chacun aura la place qu'il mérite et qu'il qu souhaite. Okay. Et donc, de fil en aiguille, moi, je suis encore plus heureux qu'avant puisqu'ils ben, prennent leur place, euh, ils prennent des responsabilités, ils prennent des, des initiatives. Et en plus de ça, la petite, euh, la petite rose dans le vase, c'est que, comme le sport, c'est lié, ils sont plus heureux dans leur vie personnelle, okay. euh, avec leurs enfants, avec leur épouse avec leurs frères et sœurs, et comme forcément tout est lié ben, mes collaborateurs aujourd'hui ben, ils font un peu j'oserais employer le mot euh, pas ménage mais ils font un peu le ménage dans leur vie mais du coup tout est lié ils arrivent au boulot, ils ont encore plus la banane qu'avant euh, à tel point que moi ça me permet de libérer du temps et de développer d'autres entreprises de, de commencer à penser à autre chose et donc encore une fois que du bénéfice que du bénéfice euh, dès la première dépolarisation que tu m'as faite en sport j'ai tout de suite bifurqué dans ma tête en me disant mais il faut que je le fasse pour ma boîte ouais. euh, et je pense qu'en fait ça veut dire que tout est lié c'est que moi Christophe Hubo sportif chef d'entreprise mais c'est encore une fois, tout part de moi et comme ça part de moi, ben, ça partait dans les, dans les deux sens c'est à dire qu'au niveau sportif mais j'ai dit je ne peux pas faire sans m'occuper de ma boîte en même temps euh, et donc voilà aujourd'hui aucun regret euh, j'ai des collaborateurs heureux et pas heureux épanouis. et comme dit le titre ben, les faire grandir ils prennent leur place et puis moi ben, ça me rend heureux ça moi je me lève le matin pour faire grandir mes collaborateurs c'est ce qui c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui ok en tout cas c'est que c'est inspirant parce que du coup pour avoir la, la chance et l'honneur d'accompagner tes collaborateurs c'est quand je vois l'équipe que tu tu es en train de créer, mine de rien, qui est hyper inspiré. C'est vraiment, vraiment inspirant du coup de, de vous aider et, euh, et je voulais rebondir sur euh, parce qu'il y a eu plusieurs entrepreneurs qui viennent par le sport, mais qui déploient la dépolarisation ensuite dans leur entreprise, euh, soit pour eux-mêmes, soit qui envisagent à plus long terme euh, pour leurs collaborateurs. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant, ça m'est arrivé une, une, une intervention d'une entreprise pour quelqu'un qui était rentré euh, pour le sport. Et du coup, mais toi, qu'est-ce qui t'a qu fait penser de euh, tiens la dépolarisation directement Ouais, ça dans mon entreprise, ça va vraiment être bien pour. Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement bah, En fait, comme je suis quelqu'un qui est assez, euh, qui a une fibre affective assez développée, j'ai mmh. toujours un peu de mal à voir mes collaborateurs malheureux. Okay. Euh, et du coup, je cherchais depuis longtemps une solution, on avait fait des formations, on avait fait plein de choses, mais jamais, jamais autant en profondeur que ce que toi, tu peux apporter. Euh, et en fait, faire des formations avec euh, comment régler son agenda et tout ça, c'est bien, mais ça ne résout pas le fond du, du, du problème. Et, et donc, quand je vois un de mes collaborateurs qui est malheureux, c'est là où j'ai pris la décision, j'ai dit, je ne peux pas… Ça fait partie de ma mission, je ne peux, euh, peux pas laisser, je peux pas laisser. vais prendre l'exemple de mon assistante, je peux pas la laisser comme ça. Euh, je voudrais quand même insister sur un point. On pourrait perdre des collaborateurs ou devoir s'en séparer mmh. bêtement parce qu'on n'a <coughs> pas fait les choses en temps et en heure. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui n'est pas heureux dans une boîte, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment le collaborateur ou est-ce que c'est sa mission ou est-ce que ce n'est pas le chef d'entreprise qui doit se dire ben bah oui, mais est-ce que j'applique les bonnes méthodes avec la bonne personne Et comme tu dis souvent, une fois que j'ai compris leur système de valeur, mmh. Mmh. eh bien, tu rentres un peu dans leur façon de faire, dans leur peau, et du coup, tu, leur, tu te dis ben bah non, si je dis ça comme ça, ça ne passera pas. Par contre, si je l'amène comme ça, ça passera, parce qu'on est dans son système de valeur. Mmh. Et donc, le conseil que je pourrais donner à tous les chefs d'entreprise, c'est celui-là c'est de. Euh, quand vous, avez un, en fait, quand vous êtes patron, moi je dis toujours, quand vous avez un doute, il n'y a pas de doute. C'est que quelque chose ne va pas, donc il faut, faut faire ce qu'il faut. Mais tant que vous vous battez contre, une, contre un mode de fonctionnement, ça ne marchera pas. Par contre, si vous vous battez pour entrer dans le système de valeur de vos, de vos salariés, c'est-à-dire dans leur fibre, de dire ben « voilà, ben mais oui, elle est comme ça, mon, mon assistant, mon comptable, il est comme ça. Euh, » Là, ça marchera. Mais au-delà de ça, vous pouvez faire 50 formations, ça ne marchera pas. Et justement, en fait, c'est la question que je vais te poser parce que je sais que plusieurs de tes collaborateurs m'ont dit qu'ils avaient fait des formations, que ce soit coaching, etc. Et déjà, c'est top de les avoir mis en mouvement là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre, entre ce que tu as vécu et les formations que tu as eues jusqu'ici et nous, ce qu'on voit dans le programme Performer Academy et notamment les concepts de dépolarisation La grosse différence, c'est la durabilité. En fait, tous mes collaborateurs, quand ils partaient en formation, lorsqu'ils revenaient, ils avaient ce qu'on appelle le feu sacré. C'est-à-dire c'était devenu les meilleurs collaborateurs du monde. et plein Exemple, c'est comme le Nouvel An. C'était plein de bonnes résolutions. C'était plein de bonnes résolutions, mais en fait, au bout d'un mois, deux mois, ça ne durait jamais. Parce que, encore une fois, pour moi, on n'allait pas assez au fond des choses. On ne rentrait pas assez dans l'intimité de la personne. Par contre, grâce à la dépôt, on aide mes collaborateurs, mais justement la dépôt fait, fait quelque part l'effet miroir sur soi-même et du coup ça joue sur leur vie intime, ça joue sur tout et forcément, du coup on construit, je le ressens, quelque chose de bien plus durable Oui, c'est clair On n'a pas avec des formations standards C'est ce que je dis assez souvent, là j'interviens encore pour un groupement d'entreprises là, là dans une semaine et j'ai bien briefé le gars, j'ai dit ce coup-ci ça va pas être de la formation ça va être de la transformation et donc à chaque fois je préviens maintenant les gens quand j'interviens à c'est euh, ok avec moi par contre venez pour bosser parce que ça va pas être du blabla on va rentrer dans le dur directement mais par contre derrière ça dépend ce que tu veux est-ce que tu veux dire ah j'ai fait une formation et, et euh, dire ah on a fait des formations et tout c'est cool mais il n'y a pas de résultat ou est-ce que tu veux que ça dure peut-être moins longtemps qu'on rentre directement dans le dur qu'on aille vraiment voir là où il faut travailler mais qu'il y a une transformation sur l'être derrière c'est une forme, oui, parce que parfois, vous pouvez avoir un super collaborateur. J'en ai eu un avec l'exemple de Damien euh, qui ne prenait pas sa place mmh. parce qu'il y avait une, une forme de timidité, une forme de, de respect, mais euh, avec ses gars, mais au point de ne mmh. pas oser dire quelque chose. Et maintenant, mon Damien, comme je l'appelle, mon petit Damien, c'est euh, devenu un performeur de, de haut niveau chez nous, euh, à tel point qu'il m'impressionne de jour en jour. Euh, il a pris vraiment sa place euh, moi le premier euh, j'en suis ravi mais c'est impressionnant le changement euh, le changement que ça peut enfin le changement qui a été fait chez, chez ce garçon euh, c'est clairement, euh, clairement impressionnant et pourtant lui aussi il était passé par d'autres formations mais euh, pareil c'est des formations où on n'est pas dans sans dénigrer ces gens là on est, on est plus dans de la technicité mais, mais non il faut toucher à l'humain mais... Et du coup pour, pour, pour euh, juste boucler sur ça, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui retrouvent leur vidéo, qui ont déjà fait des formations, qu'on n'y séduire pas, dire que moi Damien par exemple, je lui ai donné aucun conseil. Chaque être humain sait ce qu'il a à faire, mais oui. c'est juste le blocage qui l'empêche d'être lui-même et qui l'empêche de pouvoir s'exprimer. Après, les, les, les, les outils de communication non violente, etc., c'est déjà, c'est bien parce que ça apprend du savoir-faire, mais si le gars, il n'a pas dépassé ses blocages, il y aura toujours plafond de verre et il ne continuera pas de s'exprimer en étant lui-même et c'est là où qu'on bosse avec tout le monde Boom. et du coup, derrière, ça se libère rapidement carrément, carrément cool bah, du coup, Christophe, toi, tu as tellement aimé ce, ce pas sur la dépôt que quand tu disais dans tes prochains projets justement, ça va être euh, aussi arrivé sur, du, sur des, des entreprises de, de conseil pour euh, transmettre ça oui. en entreprise j'avais envie de ça depuis longtemps et puis euh, bah, maintenant, c'est clairvoyant pour moi mmh. j'ai envie d'en faire une part de ma mission euh, parce que voilà, c'est des choses que j'aime bien. Et puis, je me dis, il y a tellement de gens qu'ils auraient besoin de ça. S'il y a un conseil que je peux donner, c'est celui-là. En fait, tout autour de nous, c'est par centaines, c'est par milliers de gens qui, peuvent, qui sont malheureux, qui, qui savent qu'ils ont envie d'un truc, mais, mais on n'ose pas. Euh, de peur du regard du conjoint, de peur du regard du, du papa, de la maman, des, des, des, des, des gamins notamment qui peuvent se chercher. Ils ont 16 ans et on leur dit qu'ils sont mauvais à l'école, mais ils sont mauvais à l'école juste parce qu'ils ne sont pas dans leur système de valeur et qu'ils s'ennuient. Enfin euh, voilà, je me dis, c'est tout, c'est ma mission, en tout cas je le ressens, et euh, bah, si je peux aider euh, des gens, bah, je le ferai, que ce soit chef d'entreprise ou autre. Mais, euh, mais voilà, ouais, effectivement, donc du coup, euh, moi aussi, je vais commencer euh, à rentrer. Euh, à, à dépolariser euh, d'autres personnes et les aider comme je pourrais oui. euh, tellement j'ai tel, en fait si je veux faire ça c'est tellement j'ai vécu euh, tellement j'ai apprécié ce programme de l'intérieur euh, voilà c'est qu'est ce qui te fait que ça te donne cette flamme de transmettre euh, euh, vraiment euh, d'aller voilà aider les, les, les entreprises euh, avec euh, ce qu'on a appris sur euh, la dépolarisation est ce que tu as vécu plutôt que un autre outil, deux autres outils que tu avais eu Parce que c'est le seul outil aujourd'hui dont j'y crois. Pourquoi Parce que j'avais fait plein d'outils avant, comme pour le sport, comme pour le boulot, des outils qui marchaient pareil un mois, deux mois, et, et, et puis on retombe. On retombe on tombe aux oubliettes parce que c'est pas du c'est pas du concret et, et justement c'est ce que je peux apporter dans les entreprises dans mon secteur en, en allant voir des confrères avec qui je m'entends bien dans un premier temps pour leur dire mais attendez la réponse vous l'avez devant vous mm -hmm. euh, aider des gens à dire mais bah oui mais tel collaborateur est-ce que vous avez pensé à lui ah ben bah non j'ai pas pensé à lui euh, et accepter aussi parce que ça c'est pas une évidence c'est que certains patrons faut faut avoir envie aussi de, de transmettre et de déléguer et les meilleurs patrons, ce n'est pas ceux qui, qui… On le sait, il y a beaucoup de patrons qui veulent tout faire, tout diriger, tout contrôler. Mais il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire et je pense que dans une entreprise, il y a plein de belles personnes. Mais il faut juste aller chercher le meilleur d'eux-mêmes au moment où il faut. Et puis le reste, le reste ça suit son cours. Euh... Mais voilà, il y, y a vraiment matière à faire, notamment déjà dans mon domaine. Euh, ça, c'est clair qu'il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Cool. Bah c'est top. Merci beaucoup, Christophe, pour ce témoignage. Je vais mettre, si tu le si veux bien, je vais mettre les, les liens de... vers ton entreprise ou vers tes contacts. S'il y en a qui veulent commencer à te contacter et, et voir ton, ton approche, euh, voilà, est-ce que tu peux aider dans les entreprises. Euh, voilà, encore une fois, euh, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner parce que je fais beaucoup de vidéos sur le sport et de plus en plus de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps, je vais faire des retours d'expérience d'entrepreneurs qui à la base c'est entré pour le sport mais finalement que j'ai accompagné sur l'entreprise. Euh, je vais faire de plus en plus de, de témoignages comme ça et de vidéos et de trucs aussi euh, sur la dépolarisation applicable de manière concrète, durable euh, dans l'entreprise. Encore une fois, peu de blabla mais des résultats concrets. Donc euh, voilà, et euh, si tu veux rendez-vous, bah, prends rendez-vous dans la description en dessous et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci Christophe, je te dis à très bientôt Merci, et euh, allez, ciao